Chers amis, si vous n'avez pas d'or et de préférence physique, c'est le moment d'en acheter, de vous positionner. C'est un bon moment pour entrer. Nous allons regarder ensemble dans cette vidéo trois choses. La première, c'est pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'avoir de l'or précisément. Hein Contre quoi est-ce qu'on s'assure quand on prend de l'or et quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer. Deux, pourquoi maintenant pourquoi est-ce que maintenant, on se trouve dans une bonne position pour investir sur l'or Vous savez que je répète assez souvent à mes lecteurs de l'investisseur sans costume que le bon investissement se fait à l'entrée, plus encore qu'à la sortie. Et troisièmement, on va regarder aussi... Euh, pourquoi est-ce que je peux prétendre à un petit peu d'expertise sur le sujet et un historique assez robuste, notamment parce que il y a un peu plus d'un an et demi, j'avais commencé à dire que nous étions sortis euh, du marché baissier de l'or et qu'on était entré dans un grand marché haussier, et que bah, si vous m'aviez écouté à ce moment-là, et si vous l'avez fait tant mieux pour vous, tant mieux pour moi, tant mieux pour tout le monde, euh, et ben eh vous auriez euh, 30% de plus-value en 18 mois, c'est pas mal. Et à mon avis, c'est loin d'être fini. Chers amis, bonsoir. Ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. C'est avec ce service que j'ai alerté mes lecteurs au mois de mai 2019, de ce grand marché haussier de l'or dans lequel nous sommes entrés. Et là, on en est bien entrés dedans, ça, c'est confirmé. Euh, et donc, si vous ne connaissez pas encore, et si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à le faire en description de ce message. C'est un service gratuit. Euh, et donc, nous allons parler ce soir d'or. Ah, S'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo, partagez-la. Hein. Ce sont des choses assez euh, importantes. Et Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est presque tous euh, les épargnants et investisseurs devraient avoir un peu d'or physique chez eux. Euh, et tout le monde devrait en avoir un peu, parce que euh, l'or, euh, pour deux raisons. Parce que l'or est une assurance, et une assurance ultime, de la même manière que euh, euh, ne pas avoir une assurance contre l'incendie de sa maison et probablement quelque chose d'un petit peu risqué, euh, ben, ne pas avoir d'assurance euh, contre euh, la destruction de son épargne est aussi un problème. Et aujourd'hui, euh, je répète suffisamment souvent dans ces vidéos et dans mes chroniques, que euh, nos actifs bancaires, euh, nos investissements, nos comptes courants, nos assurances vie sont à risque. Il y a un risque et ce risque doit être assuré. Il se trouve que ce risque, aujourd'hui, n'est plus un risque de marché, euh, n'est plus euh, un risque financier, c'est devenu un risque monétaire. Depuis euh, presque 20 ans maintenant, et ça s'est accéléré après 2008 et encore plus après 2018, nous avons sauvé les marchés financiers en transférant le risque dans les monnaies. Les, les bilans des banques centrales, la banque centrale européenne, la Fed américaine, euh, ont gonflé comme des gros ballons de baudruche et sont devenus euh, des espèces de bombes sur pattes euh, que la moindre étincelle peut faire exploser et qui euh, fait flipper tout le monde. Et donc aujourd'hui, les risques sont devenus monétaires. Et il y a un truc qui est quand même très simple, c'est qu'il n'y a qu'une seule monnaie millénaire. Qu'une seule monnaie millénaire, c'est l'or. Et l'or physique, hein, pas l'or papier. La valorisation de l'un et de l'autre ne sont pas les mêmes. L'or physique et l'or papier, ça ne vaut pas la même chose. Ça aussi, ça fait longtemps que je le dis, mais au mois de mars dernier, on a pu le voir précisément. Hein Donc euh, l'or physique vaut beaucoup plus encore que l'or papier. Quand vous avez de l'or papier, imaginez que vous achetez un grand sac dans lequel vous avez euh, euh, mille, euh, mille grains et une perle. Hein Autant acheter la perle directement. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus rentable. Euh, et donc euh, vous avez ce risque monétaire et ce risque monétaire s'assure avec de l'or parce que de l'or il bah, y a presque 7000 ans déjà, euh, on, on utilisait déjà l'or comme monnaie euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que depuis 2 ou 3 000 ans on l'utilise comme monnaie et il y a des choses aussi bêtes que euh, si vous lisez le marchand de Venise euh, de Shakespeare et eh bien euh, le, le, le, quand Shylock prête 3000 ducats euh, à Antonio, bah c'est une somme, 3000 ducats d'or de Venise de cette époque-là, euh, ça représente 500 mille euros, euh, et ça euh, correspond euh, à peu près euh, aux affaires maritimes d'Antonio euh, qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, depuis Shakespeare et même depuis Venise de l'époque, depuis, euh, de, depuis un bon paquet de siècles, l'or a conservé sa valeur. Euh, c'est quelque chose d'assez extraordinaire euh, si vous prenez ne serait-ce que l'inflation euh, et si vous prenez euh, ce que vous faisiez euh, avec, euh, avec 100 francs il y a 20 ans ou aujourd'hui. Ou 15 euros, pardon. <rire> et, et, et donc, vous avez cette assurance ultime qui est que l'or garde sa valeur. Absolument tout le temps. La seconde chose, qui est que depuis que la Terre existe, et depuis que l'homme existe et qu'il a inventé les monnaies de papier et les monnaies fiduciaires, à chaque fois, cela se finit de la même manière, à chaque fois ces monnaies s'effondrent et on revient à un état noir. Ça s'est toujours passé comme ça, euh, ça s'est passé comme ça euh, notamment à la Révolution française, ça s'est passé comme ça euh, indirectement après Weimar, euh, on revient toujours à un état noir. Et donc, on va finir aussi par arriver à un étalon or. Ça peut arriver rapidement, ça peut arriver lentement. Mais en tout cas, si vous voulez, aujourd'hui, avoir de l'or comme assurance pour son patrimoine euh, est absolument nécessaire. Hein, parce que souvent, les détracteurs de l'or vous diront, oui, mais l'or, c'est pas un investissement productif. Non, ce n'est pas un investissement, c'est une assurance. Et c'est une assurance monétaire. C'est un peu comme si les gens disaient, ça ne sert à rien d'avoir de la monnaie. La monnaie, ça sert à rien. Non, c'est pas vrai. La monnaie, ça sert. C'est même très utile. Et je peux vous assurer que le jour où les monnaies s'effondrent, euh, finiront par s'effondrer, encore une fois. et C'est le, le, le sort d'absolument toutes les monnaies fiduciaires. Ça dure parfois 100 ans, parfois 200 ans, parfois 80, parfois 10. Euh, mais à la fin, et ça dure rarement plus de 200 ans, à la fin, les monnaies s'effondrent, les monnaies fiduciaires. Et il n'y en a qu'une qui garde toujours sa valeur, c'est l'or. Donc c'est pour ça que je vous suggère d'avoir de l'or. Et ensuite... Pourquoi maintenant euh, Pourquoi maintenant euh, Parce que euh, on, on est rentré dans... Est que nous sommes dans un grand marché haussier, mais là, l'or a corrigé d'un peu plus de 12% depuis son plus haut de septembre. Donc, il y a eu une correction. Il y a eu, alors, comme je vous disais, au mois d'août, septembre, tout d'un coup, tout le monde s'est affolé pour acheter de l'or. À mon avis, c'était irrationnel. Et là, maintenant, on est au mois de janvier. Plus personne ne sait tellement comment réagir. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut continuer à en acheter Est-ce qu'au contraire, ça va retomber comme... Est-ce que ça va retomber Non, ça ne va pas retomber. Et ça va pas retomber pour un certain nombre de raisons. Donc la première raison, c'est que on est structurellement rentré dans un marché haussier. Donc même si ça continuait à baisser encore un peu, il n'y a pas de quoi s'affoler. Et la deuxième raison, qui est quelque chose que assez peu de gens savent, c'est que euh, l'or, à court et moyen terme, en ce moment, est corrélé au stock de dettes à taux négatif. C'est-à-dire que plus vous avez de dettes à taux négatif dans le monde, plus l'or monte. Et alors, corrélation n'est pas cause, mais là, on a quelque chose d'assez fort, et qui est assez logique, si vous voulez, parce que la monnaie à taux négatif... C'est une forme d'antithèse, c'est un truc de paradoxe, par c'est une sorte de paradoxe ambulant, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, c'est quelque chose qui n'avait pas été envisagé il y a dix, une, dizaine, une grosse dizaine d'années, on n'imaginait même pas que ça puisse arriver, euh, et que bah, c'est une, une forme de destruction lente de la monnaie, avant éventuellement une destruction plus rapide. Et donc forcément, euh, bah, vous avez une monnaie qui se, se dévalue, et l'autre qui s'évalue en, en, en parallèle, c'est l'or. Et il se trouve... Que euh, eh bien en ce moment, les, les stocks de dettes à taux négatifs explosent. Hein, au mois de décembre, on a même vu des pays comme l'Espagne s'endetter à taux négatif, qui est quelque chose d'assez hallucinant pour euh, une, une, quand on essaye de réfléchir à peu près rationnellement au truc. Enfin bon, est-ce que c'est plus hallucinant que la France qui si s'endette à taux négatif Pourquoi pas. Mais l'essentiel, c'est que ce stock est en train d'exploser, et que vu comme est partie l'année 2021, c'est pas parti pour se tasser, euh, et c'est pas parti pour arrêter, notamment euh, parce que, ça c'est un truc qu'on voit des banques centrales, il euh, y a un appel très coordonné en ce moment que peu de gens voient, mais que vous pouvez lire chez des gens comme Bruno Berthez, ou chez, chez, chez, chez des observateurs assez affûtés, qui est que il euh, y a une demande des marchés financiers pour un endettement massif des États, et de plus en plus important, et cet endettement va être financé et cet endettement va pousser à des taux négatifs. Euh, et et c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est une tendance qui est là et qui est là pour durer un peu. Et donc ça, aujourd'hui déjà, vous êtes dans un marché haussier, vous êtes dans une, vous, vous êtes dans un petit creux de, du, du marché haussier et vous avez en plus ce stock de, de dettes à taux négatifs qui monte et qui pousse l'or à la hausse en ce moment même. C'est un bon moment pour investir, euh, bien sûr il y a toujours des risques, l'or reste un actif euh, volatile, euh, et notamment je vous conseille d'en acheter petit à petit et de ne pas tout acheter d'un coup. Mais là, c'est pas mal, vous avez de quoi faire quelques belles plus-values et prendre de, de quelques belles plus-values intermédiaires. C'est toujours bien, hein, quand on peut.. Euh, ceux qui ont investi en mai 2019, bah, euh, ils ont eu au mois d'août dernier plus 45%, plus 40-45%. Bon ben on prend on, on prend un peu de plus-value intermédiaire, ça fait du bien, euh, et on peut racheter aujourd'hui et refaire comme ça des, des allers-retours. Si vous, ça vous intéresse, inscrivez-vous euh, à l'investisseur sans costume. Euh, vous pouvez aussi euh, consulter les dossiers d'investissement euh, de risque et profit. Euh, C'est encore une fois, euh, je revendique une forme d'expertise. Euh, assez profonde et puissante sur l'or, euh, dont peu de gens peuvent se prévaloir. Euh, C'est un peu de lauto euh, mais j'ai quand même l'historique pour pouvoir euh, l'affirmer. Donc si ça vous intéresse, je crois vraiment ne pas être la mauvaise personne euh, pour vous accompagner. Donc cliquez pour commencer et regardez. Et euh, j'espère que ça pourra vous être utile et vous aider. Et je vous dis à votre bonne fortune.